A real estate agency, une agence immobilière. This is the place where des immeubles are bought and sold. Immeuble means immovables, that is, houses and estates, as opposed to movables, des meubles furniture. A furnished house, une maison meublée. An unfurnished house, une maison non-meublée. Trust me. Faites-moi confiance. Make me confidence. You can choose a house in a country, à la campagne, or a house in town. En ville. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais une maison. Avez-vous des maisons ah, ici? Avons-nous des maisons ici. Mais, monsieur, vous êtes ici dans la meilleure agence immobilière au Canada. Immobilière? Oui, ici, nous vendons et nous achetons des immeubles. Beaucoup d'immeubles. Oh, vous n'avez pas de maison, seulement des immeubles. <rire> très drôle, monsieur. <rire> pas de maison. <rire> Pourquoi? Pourquoi très drôle? Eh bien, parce qu'une maison est un immeuble. Ah oui? Eh bien, une maison ne bouge pas. Bien, quelque chose qui ne bouge pas, c'est immeuble. Et quelque chose qui bouge, c'est meuble Hein, ah. les meubles? Ah bon! Euh... Oui, alors, vous voulez une maison? Oui, s'il vous plaît. Euh, meublée ou non meublée? Pardon? Eh bien, euh, avez-vous déjà des meubles? Euh, non, je n'ai pas de meubles. Bon, alors une maison meublée. À la campagne ou en ville? Euh... Nous avons de belles maisons à la campagne. Très belles, monsieur. Ça, faites-moi confiance. Ah non, je ne veux pas ça. Bon, alors en ville... Ah, nous avons aussi de très belles maisons en ville. Je ne veux pas ça non plus. Mais, monsieur, une maison doit être ou en ville ou à la campagne. Mais vous dites non à tout. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de maison à papier. Une agence immobilière, a real estate agency. Meublé, furnished. Non meublée, unfurnished. Faites-moi confiance, trust me, à la campagne, in the country. En ville, in town. You're joking. Vous aimez rire. Come and see. Venez voir. You'll be happy in one of these houses. Vous serez heureux dans une de ces maisons. How many floors, or stories, combien d'étages? A two-story house, une maison à deux étages. How many rooms? Combien de pièces? <rire> Vous aimez rire, monsieur. Moi aussi, j'aime beaucoup rire. Avez-vous d'autres sortes de maisons? Venez voir, monsieur, venez voir. Oh! Oh, les belles petites maisons! Oui, vous serez très heureux avec une de ces maisons, monsieur. Faites-moi confiance. Ah oui, je serai heureux. Alors, combien d'étages? Un étage ou deux, deux étages? Un étage, deux étages. Ben oui, voulez-vous une petite maison ou bien une grande maison? Une grande maison. Bon, alors, une grande maison à deux étages, meublée, en ville ou à la campagne, ce n'est pas important, mais grande, n'est-ce pas? Ah oui, j'aime les grandes petites maisons. Les grandes petites maisons. <rire> <laughs> combien de pièces? Les pièces, bien sûr, j'oubliais. Voilà les pièces. Je ne sais pas combien j'en ai. Pouvez-vous compter pour moi? Vous aimez rire? You're joking. Vous serez heureux? You'll be happy. Une maison à deux étages. A two-story house. Combien de pièces? How many rooms? What a good joke. Quelle bonne blague. The word for sweet or cute mignon how cute it is que c'est mignon the bathroom la salle de bain the dining room la salle à manger the sitting room le salon a dream house une maison de rêve enough room assez d'espace for a large family pour une grande famille <laughs> <rire> Quelle bonne blague! Des pièces de monnaie. Vous ne voulez pas de pièces de monnaie? Non, monsieur. Quand je disais combien de pièces, je voulais dire salon, salle à manger, chambre, etc. Vous voyez, monsieur? Oh, que c'est mignon! Très mignon. Alors, il y a une, deux, trois chambres à coucher, ça fait trois pièces, plus un salon, ça fait quatre pièces, et une salle à manger, ça fait cinq pièces. Alors, vous avez ici, monsieur, une maison de cinq pièces plus une salle de bain. C'est une maison de rêve. Monsieur, faites-moi confiance. Je vais la prendre je vais l'apprendre. Très bien! Vous savez, il y a assez d'espace pour une grande famille. Ah bon? J'ai une grande famille. Merveilleux! Avec euh, trois grandes chambres à coucher, il y a assez d'espace pour deux ou trois enfants. Oh, J'ai beaucoup plus que trois enfants. Ah oui? Eh bien, en mettant si vous, deux lits dans chaque chambre à coucher... Oh non! Euh... Je peux coucher pff, cinq ou six enfants dans chaque lit. Cinq ou six enfants dans chaque lit. Oui, mes enfants sont tout petits. <rire> oh, cette maison est parfaite pour moi. Je la prends. Merci, monsieur. Et au revoir. Que c'est mignon. How cute it is. La salle de bain, the bathroom, la salle à manger, the dining room, une maison de rêve, a dream house, assez d'espace pour une grande famille, enough room for a large family. Now, here's the complete sketch again.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 <rire> combien de pièces? Les pièces, bien sûr, j'oubliais. <rire> voilà les pièces. Je ne sais pas combien j'en ai. Pouvez-vous compter pour moi? <rire>